Par rapport au match d'aujourd'hui, quelles ont été vos impressions Pensez-vous qu'il y a amélioration par rapport au match de la fois passée bah, Bien, la deuxième mi-temps surtout. Mm -hmm. Un peu timide la première mi-temps, on n'a pratiquement pas d'occasion. Et euh, comme je vous ai dit, on, fait que, on va qu'améliorer. Euh, Le plus important, c'était de ne pas perdre aujourd'hui et d'être prêt pour euh, septembre. Ce match nul pour vous signifie beaucoup par rapport à, à ce peuple qui vous suit. On a encaissé plusieurs défaites. Pensez-vous que le match nul d'aujourd'hui soit significatif pour tous pour ceux qui vous suivent et bah, pour vous-même d'ailleurs C'est un bon état d'esprit. C'est un, une preuve de bon état d'esprit. Parce qu'on revient au score et donc ouais, ce match nul il signifie beaucoup tant qu'on ne perd pas. D'accord. Et cette sélection, vous pensez qu'on peut la maintenir jusqu'aux jusqu prochaines qualifications ou, ou euh... qu il faut qu'il y ait changement Je ne sais pas. Ça, ce n'est pas à moi de, de décider. Euh... Tu si doit avoir un changement ou pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que tous les joueurs qui étaient là, pardon, ils ont répondu présent. Ce n'est pas facile pour le staff parce qu'on était beaucoup. Et après, c'est au coach de décider pour le reste. D'accord, merci beaucoup. Ça va, un bio match amical, il a un Ça va. match amical On, ça, de la nul, nul. on pense que la sélection, oh, il faut pas maintenir un match moussou, il faut pas changer. Non, mais sélection, match amical, il y a joueur, moussou, Basali donc, il faut tout un au oh, déjà s'il est dans le total en septembre hein. par rapport à onze aucun ok, ici qu'il faut changer tout au maintenir car monique le match à l'élue c'est un peu serré entre maline et miso onze c'est pas moi hein. onze est là coach t'as ça là classement raté non alors pendant on travaille ça so, le bien en abeille taboue d'accord merci beaucoup par rapport à match à l'élue impression d'avant ezanigny monique bah joueur bah seulement amélioration l'élue te te politer quand même match nul est-ce qu'espoir ezan pour la sélection onze oh bon il y a toujours des essais comme hein? il y a des essais dont tous tous en ont rapporté tout à l'heure Les jeunes ne suis pas mais toutefois, il y a des gens anciens bensienne à dans une équipe nationale il faut toujours avoir l'idée par rapport à bateau bazoia un bateau comme ça luka il y a des façons il y a des façons luka qui nous une bonne sélection donc réalité n'angou ils arrachent notre en septembre parce que l'entraîneur est là il a tout vu donc j'espère que tout ira bien parce que c'est lui le technicien sélection que tout est à septembre on est dans l'essai. Mm -hmm. que faut tous les joueurs qu'ils soient là pour pour mm -hmm. Donc par après y a entraîneur c'est un technicien, il va voir de quelle manière ou parfois, les choses vont Donc c'est comme ça. Bon, voilà, c'est l'administration, hein, mais toutefois, on aura besoin de les entraîner. Il y a eu un à Luca, à Piste, de façon que nous pas De toutes les façons, il y a un temps où il y a eu un temps où il y a un temps il y a pas un temps où il y a ça un temps où il y